Bonjour Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente des autres. C'est pas un style de vidéo que j'ai vraiment l'habitude de faire et que vous verrez souvent sur la chaîne de toute façon. Ça va vraiment être une vidéo un peu... comment dire... un peu story time, un peu blabla, un peu... J'ai plein de trucs à vous dire. Plein de choses à vous raconter sur des événements qui se sont déroulés ces derniers mois, depuis presque un an. Comme vous allez le comprendre très bientôt, c'était pas une vidéo que j'avais prévu de vous faire, en tout cas pas du tout sous ce format là. Et euh, voilà, il y a pas mal d'événements qui se sont passés et que je trouvais important de vous raconter de vive voix comme ça en... en vidéo. Parce que je vous en ai déjà un petit peu parlé sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Mais déjà moi ça me fait du bien de vous en parler comme ça, <rire> de pouvoir tout vous raconter de A à Z pour que vous compreniez vraiment tout. Et surtout s'il y en a parmi vous qui me suivent uniquement sur Youtube... Je pense que c'est aussi important de vous en parler à vous, que vous ayez tous les éléments pour pouvoir comprendre ce qui se passe actuellement encore, pour pouvoir comprendre les changements qui ont eu lieu dans mon troupeau ces derniers mois. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler chèvres. Et ces histoires de chèvres, elles commencent le 18 mars 2019. Lorsque le troupeau était encore dans le pré qu'on louait en commun avec Maeva, que vous connaissez à ces 8 spectacles Équestre. Je vous avais déjà fait plusieurs vidéos dans ce pré-là, donc je pense que vous voyez à peu près. Euh, sinon, je vous le mettrai dans le, dans le petit i. C'est donc un pré dans lequel il y avait euh, Mézanne, Clochette bien évidemment, et euh, les poneys de Maeva. Et de l'autre côté de ce pré, euh, de l'autre côté de leur abri en fait, il y avait un autre pré. Euh, ils n'avaient pas du tout de vis-à-vis, de -vis, ils ne se voyaient pas du tout. À part justement dans cet abri où il y avait juste une, une barrière au fond, mais euh, ils pouvaient quand même se voir. Et dans ce pré-là, il y avait euh, plusieurs boucs. Euh, non castrés bien évidemment des boucs magnifiques très grands, ils étaient plus que clochettes ce qui est quand même euh, pas mal <rire> on a l'habitude de voir des chèvres naines mais non là c'était vraiment du, du grand modèle de bouc. et les images que vous venez de voir ou que vous voyez encore euh, c'est le jour, ce fameux 18 mars où euh, les boucs ont cassé la barrière qui les séparait euh, de notre pré à nous qu'on et que je les ai retrouvés en milieu d'après-midi en venant nourrir euh, le troupeau euh, je les ai retrouvés au milieu du pré. Bon, ce jour-là, j'avoue que je ne me suis pas trop posé de questions. Je les ai surtout euh, rentrés chez eux, je les ai ramenés dans le bon pré. J'ai tout fermé, tout barricadé pour plus euh, qu'ils puissent s'enfuir. Mais voilà, ça s'arrêtait là. Euh, ça avait été vraiment juste euh, la petite aventure du jour de trouver ces boucs ici. Sauf qu'après deux ou trois mois, on commençait à voir quand même que Clochette prenait du ventre chose que je refusais euh, complètement, il était hors de question pour moi euh, qu'il qu y ait quoi que ce soit avec clochette, j'avais décidé qu'elle mangeait beaucoup de foin, euh, mais vraiment pour moi c'était pas, pas des petits tout simplement, c'était pas des bébés, j'en voulais pas. <rire> c'était vraiment pas prévu au programme euh, de la faire porter des petits. Moi c'est vraiment pas dans mes envies euh, de faire porter des petits à mes animaux, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai que des hongres. Et euh, même si j'avais pris une ânesse au lieu de prendre Egon, même si j'avais eu des femelles, euh, ça n'aurait clairement pas fait partie de mes projets de les faire saillir, de les faire se reproduire. C'est vraiment pas quelque chose qui m'attire. Parce que c'est vrai que j'ai tendance vraiment à... à voir énormément le mauvais côté euh, de la chose. De voir vraiment euh, les risques que ça représente. De voir vraiment ce que ça représente pour euh, une ânesse ou pour une chèvre ou pour euh, n'importe quel animal. De porter un bébé dans son ventre pendant des mois et des mois, enfin c'est quand même quelque chose d'énorme je ne me vois pas imposer ça à un animal sous prétexte de mon petit plaisir égoïste euh, en admettant que mon rêve ce soit d'avoir un poulain j'avoue que j'ai beaucoup de mal à m'imaginer décider, allez toi comme tu es à moi aujourd'hui tu feras un bébé c'est quelque chose que j'ai euh, beaucoup de mal euh, personnellement à, à comprendre et moi autant euh, j'étais persuadée à partir du jour où euh, Clochette est devenue ma chèvre que voilà, un jour elle aurait une copine chèvre avec elle et qu'elles seront deux ensemble pour avoir vraiment les deux ânes, les deux chèvres euh, que chacun ait un copain de son espèce. Ça, comme vous le savez déjà, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et je ne me voyais pas faire autrement à partir du moment où c'était ma chèvre. Donc euh, c'était quelque chose qui était dans les projets. Mais euh, j'avais pas prévu de lui faire porter des petits Ça, non. <rire> Donc il y a vraiment eu euh, ces quelques mois où je restais euh, dans l'ignorance. Je, vraiment, je, je ne voulais pas euh, que Clochette je ait des petits. Je croisais les doigts pour euh, que ce soit pas le cas et que juste... Euh, bah, ce soit le fait d'être dans un grand pré avec beaucoup de foin, comme ils avaient du foin à volonté et que ça n'avait jamais été le cas jusqu'à présent. Il faut savoir aussi euh, que pour savoir si euh, une chèvre attend des petits, le moyen le plus fiable de vérifier ça, c'est de regarder la taille de ses mamelles. Tout simplement de voir si elle si gonfle en fait. Sauf que Clochette euh, et ses poils immensément longs, elle aurait pu avoir des mamelles énormes aussi bien que pas de mamelles du tout. Euh, J'étais incapable de voir ça. La deuxième chose à vérifier, c'est de toucher son ventre, tout simplement, pour sentir euh, si ça bouge, s'il y, y a de la vie. Et ça, pareil, euh, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, savent que le ventre, oh, c'est impossible avec euh, l'ochette. C'est vraiment une zone très sensible euh, à laquelle j'ai interdiction de toucher, euh, mais depuis toujours, clairement. Donc j'étais vraiment dans, la, dans le flou total, en fait. Je, je savais pas du tout euh, à quoi m'attendre. Il y a eu plusieurs fois où on a eu des, un peu des faux espoirs, entre guillemets, parce qu'on avait l'impression de voir son ventre bouger. Sauf qu'au final, moi j'allais vérifier, et au final c'était juste euh, un épi de poil qui était, qu était mal mis, ou alors c'était juste qu'elle avait bougé. Enfin, on était vraiment dans l'incertitude. Et un jour quand même, je dirais, euh, au bout de 4 mois, euh, j'ai réussi en la gratouillant à toucher le côté de son ventre, là où vraiment il y, a, il y avait... Il y avait un ventre, quoi Et euh, j'ai senti... <rire> j'ai senti le plus gros coup de pied de tous les temps. Et là, clairement, il n'y avait plus... plus aucun doute <rire> sur quoi que ce soit. Et puis, quelques jours après, euh, comme si ça n'avait pas suffi, au final, on arrivait dans la période de l'été. Donc, elle commençait à perdre ses poils. Même si elle a toujours des poils immenses, même en été, elle ne perd pas tout. C'est comme Egon, <rire> elle ne mue pas complètement. Mais euh, comme elle commençait à perdre un peu sur les côtés, euh, au moment où elle allait pour se coucher, on voyait qu'effectivement, elle avait des mamelles énormes, mais genre vraiment, vraiment grosses. C'est pas quelque chose que j'espérais. Maintenant, c'était là. Moi, j'ai rien demandé, j'ai rien provoqué. Donc, euh, ça s'est fait tout seul. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment tout mis en place pour euh, pouvoir accueillir ce ou ces petits euh, dans les meilleures conditions possibles, forcément. Là, j'ai commencé à faire des listes de prénoms en paix, oh parce que c'était l'année des paix. Et puis, euh, bien sûr, ça c'est pas le plus important. Le plus important, c'était vraiment de faire, euh, de lui faire un espace à elle, se mettre un peu à l'abri des ânes, entre guillemets, et euh, idéalement qu'elle puisse euh, mettre bas dans des conditions euh, idéales, avec une belle cabane, une belle litière euh, bien fraîche. On a construit euh, ce qui est aujourd'hui ma sellerie. Dans mon prêt d'été Mon prêt à moi que j'aime et que j'adore On n'avait pas mis les portes Pour que ce soit vraiment un, un deuxième abri au final Mais où il n'y a que clochette qui y est accès. Donc on avait mis une couche de litière absolument énorme Et euh, j'essayais de, de l'inciter à venir dans, dans cet abri là Pour lui montrer qu'elle qu pouvait venir là Qu'il n'y avait pas de souci, qu'elle serait bien Au final elle n'y a que très rarement mis les pieds Voilà, on prépare des trucs géniaux pour eux Mais eux, s'ils ont choisi leur truc ce sera, ce sera comme ça, comme ils ont décidé Je m'étais mis une alarme le 11 août, pour vraiment me rappeler que c'était euh, le moment où il fallait que je commence à, à guetter, euh, que ça allait être imminent. Ça faisait déjà plusieurs semaines euh, qu'on sentait que son comportement changeait, on sentait que son ventre était lourd, que c'était compliqué de se déplacer pour elle, alors que d'habitude c'est vraiment une chèvre très agile. Elle passait beaucoup de temps couchée. quand il fallait se lever elle mettait beaucoup de temps à se lever et puis donc le 11 rien, 12 rien, 13 rien, et arrive le dernier jour, c'était le vendredi 16 août là, vraiment, je la sens très distante. Elle cherchait vraiment à, à s'isoler des copains, elle se mettait dans son coin, elle venait pas manger avec le troupeau. Je suis restée avec elle toute la matinée au pré, pour vraiment qu'elle soit bien, rester avec elle pour l'apaiser. On avait remis le jus, parce que du coup, euh, j'étais vraiment dans la cabane et je voulais pas que les ânes sortent du pré. <rire> même s'il y avait quand même peu de risques, on sait jamais. Au final, au bout de allez, 15 minutes, elle a fini euh, par s'enfuir. Euh, J'ai tourné les yeux euh, deux secondes et elle est passée sous les fils euh, pour repartir dans l'abri euh, normal euh, où elle est d'habitude avec les ânes. Du coup on attendait, on attendait et toujours rien. Donc on a fini par euh, rentrer et on s'est dit qu'on retournerait euh, le soir même. Du coup on a pris nos sacs de couchage. S'il fallait on allait dormir au auprès tout simplement pour être vraiment au plus près d'elle. Et ça a été je crois la meilleure décision qu'on ait pris de toute notre vie. Mais vraiment pleuvait, le déluge, c'était vraiment horrible. On avait prévu de rester dans la cabane qu'on lui avait fait, sauf qu'au final, on n'avait pas un vrai toit à cet endroit-là. Et c'était vraiment pas assez étanche, c'était pas confortable, on n'aurait pas pu dormir. Donc on s'est installé dans notre abri à foin. On a ramené Clochette en long jusqu'à notre abri à foin pour la voir avec nous au sec. Elle retenait en fait, elle retenait tout. Elle voulait pas rester ici, tout simplement. Elle demandait à partir, elle demandait à sortir. Euh, J'ai fini le, par la laisser retourner à l'abri avec les ânes, si c'était ce qu'elle voulait. J'étais quand même pas très en confiance. Autant je me dis que Fanfan, il n'y a pas trop de problème, autant Egon, il a encore du mal à voir où est-ce qu'il met les pieds. J'avais vraiment pas envie qu'il y ait un accident euh, stupide qui se passe à cause de lui. Je faisais régulièrement les allers-retours pour voir euh, où ça en était. Et effectivement, à partir du moment où elle a été là où elle, elle avait décidé d'être, euh, ça a vraiment commencé à à se déclencher tout simplement. Au final, euh, vers 2h du matin, euh, ça prenait quand même trop de temps par rapport aux informations que moi j'avais, donc euh, je décide d'appeler le vétérinaire. À ce moment-là, je décris vraiment euh, la situation, j'explique les informations que j'ai et on me répond euh, que mes informations sont basées sur euh, les chèvres naines et que moi, si j'ai une grande chèvre, il ne faut pas que je m'inquiète, que c'est normal, que ça va prendre du temps. Et que je pouvais dormir et que si à 6 heures ça n'avait pas évolué éventuellement je pourrais rappeler. Mais qu'il fallait pas s'inquiéter, que tout allait bien. Moi je reste pas convaincue parce que forcément j'ai peur de tout. Mais euh, c'est le vétérinaire qui a dit. Le vétérinaire qui s'y connaît quand même beaucoup plus que moi. Donc euh, je me dis que je vais essayer euh, de dormir un peu. Imaginez bien que dormir euh, dans un abri à foin sur une grosse botte de paille en guise de matelas. Avec le bruit euh, de la pluie battante sur le toit en tôle, plus tout le stress, forcément je dormais très mal, j'avais un sommeil très léger. Et vers 5h du matin, euh, je me réveille, je sors dehors pour prendre un peu l'air, et je me rends compte que ce qui m'a réveillée, euh, ce n'est pas un bellement, c'est un hurlement. Quand je vous dis un hurlement, euh, vraiment je pèse mes mots, c'est le cri le plus déchirant, le plus horrible que j'ai pu entendre de toute ma vie, c'est tout de suite... Euh... Voir, euh, ce qui se passe dans l'abri donc euh, je traverse tout le pré euh, pour aller voir ce qui se passe et là euh, je vois effectivement ma clochette je l'ai jamais vue comme ça elle avait vraiment l'air euh... Épuisée, je vois une seule, un seul sabot de bébé qui dépasse et qui est euh, dans le mauvais sens. Donc là, forcément, euh, grosse panique. On rappelle le vétérinaire en, en catastrophe, en essayant de, de formuler une phrase cohérente pour lui dire que vraiment euh, ça allait pas, qu'il fallait qu'il vienne tout de suite. Moi, euh, je restais avec Clochette, euh, j'essayais vraiment de la calmer, de la rassurer, de me calmer aussi, parce que je savais que si moi j'étais stressée, ça, ça servirait à rien. Et à ce moment-là, euh, la seule chose qu'on a en tête, clairement, c'est qu'il faut sauver Clochette. ne pas perdre ma chèvre, en fait. Le vétérinaire arrive, en, en moins de 10 minutes, il était là. Le bébé était tourné, tout simplement. Et donc, il fallait le, le dégager de là, de toute urgence. Donc, il a sorti euh, le petit. Petit qui forcément était resté euh, coincé comme ça depuis beaucoup trop longtemps. Forcément comme il était dans le mauvais sens il n'a pas pu sortir tout seul comme il aurait dû euh, normalement si ça s'était bien passé. Le vétérinaire est ensuite allé chercher le deuxième qui du coup euh, n'a pas pu sortir non plus tout seul parce qu'il était coincé par le premier. Et en quelques minutes euh, on venait de perdre euh, les deux petits chevreaux les plus mignons du monde. Les deux petits chevreaux euh, que ma chèvre concevait dans son ventre, en fait, tout simplement depuis 5 mois. Ça faisait 5 mois qu'elle mettait toute son énergie à faire ces deux bébés magnifiques pour qu'au final, en, en quelques minutes, tout dérape. Ça ait servi à rien, quoi. Et je m'estime tellement, tellement chanceuse et tellement heureuse aujourd'hui d'avoir encore ma clochette euh, auprès de moi, de la, pouvoir l'avoir tous les jours et de l'avoir encore avec nous. Juste pour un tout petit détail. Euh, à la naissance, juste un truc qui s'est mal passé. Et tout ça pour euh, passer les semaines qui ont suivi à être très inquiète parce que forcément Clochette, elle avait plus d'énergie. Elle était pas bien. Psychologiquement, euh, je vous laisse imaginer ce que c'est en fait cette détresse. Et puis physiquement, elle était, elle était vidée, elle était fatiguée. Et je m'inquiétais aussi beaucoup des mamites de l'inflammation des mamelles parce que forcément, elle avait des mamelles juste énormes, prêtes à nourrir... Deux chevreaux euh, énormes, immenses et en parfaite de santé. Au final, bah, ça aurait complètement pu euh, virer à, à l'inflammation, tout simplement. Surveiller vraiment tous les jours, euh, d'essayer de la faire manger, parce qu'elle ne mangeait plus, ne bougeait plus, elle restait couchée au fond de son abri. Comme euh, je vous l'ai dit en début de vidéo, moi mes a priori sur, euh, sur le fait de faire porter euh, des petits à nos animaux euh, qui n'ont rien demandé, <rire> clairement. Euh, personnellement, j'ai du mal avec ça. Mais après ça, euh, c'est encore plus quelque chose avec lequel j'ai du mal Et quelque chose euh, qu'il faut pas prendre à la légère tout simplement Et je vois tellement de gens qui pensent que c'est facile Tellement de gens qui pensent que qu'il suffit juste euh, On la met avec le papa quelques jours et après on a des bébés tout beaux, tout neufs La réalité elle est compliquée La réalité c'est que tout peut se passer en quelques secondes, en quelques minutes On met la vie de notre animal qu'on aime, on la met en jeu tout simplement Vraiment je crois que s'il y a quelque chose à à tirer de cette vidéo aujourd'hui, <rire> c'est si vous avez euh, un animal, si vous avez songé à la reproduction vraiment, réfléchissez-y vraiment, pensez à toutes les éventualités, pensez à tout ce qui peut bien ou mal se passer, soyez vraiment sûr que vous êtes prêt à faire face à tout ça, soyez sûr que c'est ce que vous choisissez, que c'est ce que vous voulez vraiment, en sachant euh, ce qui peut se passer derrière, tout simplement. Voilà, je voulais quand même dans cette vidéo vous présenter mes bébés. Vous présenter Pixar et Pitaya, les, les bébés Clochette. Il y avait donc un mâle et une femelle. Ils n'ont pas vécu assez longtemps pour qu'on puisse les voir debout et, et en bonne santé, et courir et galoper partout comme on l'avait imaginé. Mais euh, je ne veux pas que cette histoire elle soit pour rien. Pour moi, ils font tout autant partie de la troupe que tout le reste de mes animaux et, et je veux vraiment qu'on puisse se souvenir d'eux, tout simplement. Avec ces petits que Clochette attendait, euh, du coup, j'avais complètement mis de côté l'option euh, adoption d'une deuxième chèvre. Mais du coup, forcément, avec tout ça, moi, c'était redevenu d'actualité d'adopter une deuxième chèvre. D'autant plus qu'après tout ça, Clochette montrait vraiment des signes de manque, en fait. Tout simplement, on sentait qu'elle s'était préparée, elle aussi, forcément, à accueillir ces deux petits loups dans sa vie. Et c'était de toute façon pas la vie que moi je voulais lui offrir à terme. Là, on sentait que ça devenait de plus en plus dur pour elle, tout simplement, de rester seule. Donc je me suis remise à chercher. Euh, des chèvres euh, que je pourrais adopter. Tout en sachant que j'avais quand même des critères euh, très spécifiques euh, pour mon choix. Déjà je ne voulais pas de chèvre naine, je voulais forcément une chèvre euh, de la taille de clochette à peu près. Comme euh, les clôtures de mon pré euh, sont uniquement euh, trois, trois lignes de fil électrique, euh, une chèvre naine n'aurait aucun mal à passer en dessous sans même voir euh, qu'il y avait des fils. Je voulais aussi une chèvre euh, qui ait des cornes, parce que j'aurais vraiment beaucoup aimé adopter une euh, une chèvre réformée d'un élevage laitier, mais du coup sans les cornes, euh, vraiment c'était pas possible pour moi parce que comme Clochette a des cornes et que Clochette a des grandes cornes, euh, si jamais il y avait des jeux entre chèvres, pour moi ça me paraissait trop dangereux d'en laisser une avec des cornes et une sans. Au détour de mon fil d'actualité Facebook, je découvre un post de Julie euh, de la page Appleland Presque Parfait que je pense vous connaissez qui cherchait euh, une famille euh, pour euh, accueillir son petit bouc. Elle a sauvé du couteau, tout simplement, qu'elle a élevé au biberon, qui est extrêmement proche de l'homme, et qui du coup euh, a toujours vécu dans son pré, avec euh, son âne et avec ses chevaux. Elle cherchait une nouvelle famille euh, qui aurait déjà des chèvres, pour qu'il puisse lui aussi avoir une vraie vie de chèvre, avoir euh, au moins un ou une copine. Et en fait, vraiment sur ce post, sur les photos euh, de ce petit bouc, j'ai complètement craqué. Euh, vraiment je l'ai trouvé trop mignon et je l'ai vraiment trouvé beau en fait c'est un book qui a des cornes c'est un book qui connaît euh, les équités et c'est un book euh, grand il est vraiment grand tous les critères étaient, euh, étaient regroupés finalement c'est là que j'ai complètement craqué en fait et, et j'ai dit c'est bon euh, je l'adopte en fait c'est difficile de choisir une chèvre en me disant qu'elle allait un peu prendre la place euh, de Pixar et de Pitaya euh, qui étaient censés être les les derniers membres de notre troupe. C'était clairement pas un choix facile à faire de me dire vers où je vais me tourner, qu'est-ce que ça va être au final Si c'est pas, si pas ça, si c'est pas ces bébés-là, qu'est-ce que ça va être Et euh, depuis ce 6 décembre 2019, euh, le petit Morito a rejoint notre troupe Dressan. Il est arrivé à la maison après un long trajet. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, ça fait un peu plus de 15 jours qu'il est à la maison. Et euh, c'est vraiment un amour de bouc. Chaque jour qui passe, je m'attache un peu plus à lui. Il est vraiment adorable, il est vraiment super gentil, super proche de l'homme, ce qui est quelque chose que j'ai pas du tout avec Clochette. Clochette, ça a pris des années. Il est vraiment adorable. Il a très vite trouvé sa place auprès des ânes, particulièrement avec Egon. Il est très proche d'Egon, je trouve qu'il passe beaucoup de temps avec Egon. Je me m'estime tellement heureuse d'avoir ce troupeau magnifique que j'ai, mes deux ânes, mes deux chèvres, c'est différent de ce que j'avais imaginé il y a un an, et c'est encore différent de ce que j'avais imaginé il y a quelques mois. C'est que c'était le, le mieux pour nous. Voilà, donc euh, c'était vraiment une vidéo pas très éducative pour vous, c'était vraiment juste de l'information, juste, euh, juste notre histoire au final, notre histoire de ce qui a pu se passer pour nous ces derniers mois. Euh, J'espère que ça vous aura quand même plu euh, d'apprendre un petit peu tout ça de comprendre un petit peu mieux ce qui nous est arrivé. J'espère que notre histoire, elle va vous servir de leçon tout simplement, vous inciter à, à réfléchir, à, à prendre conscience des conséquences que la vie peut avoir et tout ce qui peut se passer au final. Les choses, elles ne sont pas si simples que ça. Ça peut vous amener à vous questionner un peu plus profondément. Bah, je considère que mon devoir est accompli. <rire> et je considère qu'on n'aura pas vécu tout ça pour rien. Sur ce, euh, je vous fais tout plein de gros bisous. Euh, je vous souhaite euh, le meilleur pour vous et pour vos loulous. Et je vous souhaite euh, tout plein de bonnes choses. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.